Les mecs, j'espère que vous allez bien et que tout se passe de mieux. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo un peu différente des autres. Car dans cette vidéo, je vais critiquer quand même cette équipe de merde, cette équipe de voleurs qui fait la honte de la Liga. Imaginons une équipe ne peut gagner un match que si seulement il si y a un penalty s'il n'y a pas de penalty. Il y a une équipe qui ne va jamais gagner un match. Mais je ne vais pas citer le nom. Mais avant de continuer, j'aimerais d'abord retourner sur mon équipe. Hein? Le FC Barcelone. Vous voyez les matchs. Vous, voyez, vous avez vu la prestation de Griezmann hier. C'est là en long Sur le placement des joueurs quand même. Quand Griezmann hier était placé. Très bien. Et il nous a prouvé, il nous a montré quand même, c'est un joueur qu'on peut compter, qu'on peut compter sur lui, qu'il est important dans l'effectif. Sauf qu'il y a aussi des entraîneurs incapables, alors que tu as tous les pions, tu as tout ce qu'il faut pour gagner presque tous les matchs. Sauf que ce genre d'entraîneurs ne savent pas comment placer de meilleurs joueurs. Dans des presse, dans des conférences de presse, non, on veut des meilleurs, on veut des meilleurs, on veut des meilleurs joueurs dans mon effectif. Mais lorsqu'on t'amène de meilleurs joueurs dans ton effectif, vous ne faites que de merde. Vous ne faites que de merde. Et je vois bien, si avec ce genre de plan qu'il a meilleur s'ils s'il le faisait depuis très longtemps, je n'espère pas que ces pénales-là, ces arbitraires, pénales, je ne sais pas comment les appeler, ces arbitraires al de, de, d'équipe, allaient se retrouver à la première position. Mais ça fait la honte. Ça fait la honte du championnat et de la Liga. Et surtout que depuis que j'ai connu la Liga, je n'ai jamais vu ce genre de choses. Pas nous dire c'est non, ce n'est pas, pas votre année de chance. Mais ça, c'est dit, c'est de la honte. Vous les matrine. Et je ne sais pas quoi dire. Hein? Tu marques un penalty et tu nous montres ton je ne sais pas ton numéro combien là? Nul. Et après avoir fait ça, deux minutes plus tard, il y a une autre faute. Mais pour l'adversaire, les arbitres n'avaient plus des yeux. Les caméras étaient temps. Tout le monde était devenu aveugle. Ils n'ont pas pu siffler ça c'est impossible, hein? c'est inconcevable c'est quel exemple que vous êtes en train de donner à l'image de foot, surtout en Espagne le meilleur championnat qui est considéré mais vous nous faites la honte avec les marceaux nuls dans tout le match, tu n'as rien foutu mais tu te retrouves dans la surface, d'abord il s'est retrouvé comment dans la surface et il a pu obtenir ce Pierre nul ça c'est de la honte Ce n'est pas possible. Et notre entraîneur aussi, tu as griezement au lieu de le placer, de le mettre à son poste, qu'il le mérite. Mais tout ces temps, tu galérais. Et c'est alors qu'il devait nous mettre griezement, alors qu'on est déjà à la fin. Les champions sont déjà piliés. Les voleurs de Madrénil, ils ont déjà volé les championnats. Mais c'est alors que toi aussi, tu viens avec ces, ces, ces gens des compos. Tout ce temps, tu étais où Mais tu mérites la porte je n'espère même pas que la saison prochaine tu resteras. Mais si tu restes, ce n'est plus les Barça.